Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Russia Uncensored en français. Ici, nous allons vous raconter ce qui se passe vraiment en Russie. Quelle est la différence entre les russe poutiniste et la résistance russe Comment la Russie influence la France Comment la France influence la Russie Qu'est-ce que les Russes font en France et dans le monde entier Nous allons nous concentrer surtout sur l'aspect politique et social. Depuis 20 ans, les médias indépendants sont censurés en Russie. Il ne reste que de la propagande poutiniste à la télé, mais sur Internet, les médias, les politiciens, les blogueurs indépendants russes peuvent encore s'exprimer. Nous allons traduire et commenter ce contenu pour vous, les francophones, pour que la prochaine fois vous auriez autre chose à dire sur la Russie que Poutine ou Vodka. Une vidéo tous les jeudis soir, tout ça fait maison, avec amour, gratuitement, par les volontaires de la diaspora russe. Abonnez-vous, partagez, écrivez dans les commentaires ce que vous voudriez apprendre sur la Russie. Russia Uncensored. C'est le point de vue de la résistance russe. À plus!